Nous voici ici au tribunal de grande instance de Moulins ici au cœur du Bourbonnais. Je suis en compagnie de Dalila Zan. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes la présidente de ce tribunal de grande instance ici à Moulins. Alors vous êtes la nouvelle présidente depuis le 1er janvier 2019 mais vous êtes vous connaissez bien la région notamment donc l'Allier puisque vous avez occupé de nombreux postes ici dans notre département et vous êtes de Chamalières donc du département limitrophe du Puy-de-Dôme en Auvergne. Vous avez un parcours assez complet au niveau de la justice. Beaucoup de postes que vous avez occupés dans ces deux départements notamment. Alors, en 1990, c'est là où tout commence. C'est votre décision de vous orienter vers la carrière d'avocate. Avocate, pourquoi ce, ce choix au départ Qu'est-ce qui vous a motivé à vous diriger dans cette voie Eh bien écoutez, la légende familiale indique que lors de, euh, du visionnage d'un film, où un avocat intervenait, j'ai indiqué du haut de mes 6-7 ans à mes parents que je souhaitais devenir avocat. Et c'est vrai que j'ai orienté toutes mes études pour devenir avocat, et mes premières amours professionnels ont été l'avocature à Clermont-Ferrand, puisque je suis puis de domoise comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc vous avez rejoint le barreau de, de, de Clermont. Alors après, vous avez, euh, j'allais dire, cumulé vers une autre fonction euh, de, de juge de proximité. Euh, finalement, on peut, on peut cumuler ces deux fonctions en même temps Avocat, juge de proximité en même temps Comment ça s'est passé ici Donc à l'époque, effectivement, c'était possible, à condition d'exercer les fonctions juridictionnelles dans un département autre que celui où vous exerciez le barreau. Et comme j'envisageais euh, de solliciter mon intégration dans la magistrature, j'ai estimé euh, devoir euh, voir de l'intérieur comment ça pouvait se passer. La juridiction de proximité a été une opportunité pour moi, puisque en étant avocat, j'étais professionnel libéral installé à mon compte juste après le stage et que je voulais savoir si euh, la magistrature pourrait euh, correspondre à, à mes attentes. Je suis donc devenue juge de proximité dans un premier temps à Saint-Flour, mmh. au tribunal d'instance de Saint-Flour, puis euh, à Vichy, avant de faire le grand saut pour la magistrature professionnelle. Mmh. Mmh. Expliquez-nous un petit peu ce que fait le juge de proximité. Alors le juge de proximité est désormais supprimé, il n'existe mmh. plus, mais à l'époque... Il est né suite à la, une volonté politique, hein, clairement affichée de Jacques Chirac, qui souhaitait un juge euh, proche des, des justiciables. Il a un petit peu fait grincer des dents les juges d'instance qui estimaient être ces juges de proximité. Mais euh, ce projet fort politique a été mené par euh, Jacques Chirac et il souhaitait en réalité que ce juge de proximité traite de tout ce qui peut être conflit de voisinage avec une procédure simplifiée. Ce n'est pas ce qui s'est passé puisque le juge de proximité euh, a eu pour compétence une partie du contentieux du juge d'instance avec la même procédure et les mêmes règles de procédure euh, civile. Euh, pour autant, le président de la République avait souhaité que ces euh, nouveaux magistrats non professionnels soient des magistrats professionnels, enfin, ouais. soit des, des, des, des, des personnes expérimentées en âge et en profession, ouais. puisqu'il fallait avoir minimum 35 ans et justifier, évidemment, d'un exercice professionnel et de diplôme en droit. Alors cette expérience de juste de proximité va vous convaincre de, de quitter la robe d'avocat pour celle de, de magistrat. Euh, véritablement, ce qui vous a plu dans, dans, dans ce passage, qu'est-ce qui, qu qui vous a dirigé vers, vers le, la magistrature, véritablement Pourquoi vous avez pris cette décision C'est cette expérience Alors cette expérience a fini de me confirmer que j'étais une amoureuse du judiciaire. Le judiciaire, je l'ai découvert grâce à la profession d'avocat. Je souhaitais euh, conserver cette dimension-là et la magistrature m'a permis euh, de passer de l'autre côté de la barre, comme on dit euh, dans le jargon de l'avocature. Donc vous rejoignez à, à ce moment-là le tribunal d'instance de Chaumont, hein, où vous exercez donc euh, le, le, le, la fonction de juge directeur, hein, le juge directeur euh, au, au sein du tribunal d'instance de Chaumont, et, et quatre ans plus tard, eh bien, vous revenez dans notre région à Molusson euh, tout d'abord, puis en 2016 au parquet de QC et euh, pour en devenir la, la vice-présidente et enfin ici à Moulins en, euh, en 2019. Alors euh, la volonté c'était de vous rapprocher de la région dont vous êtes originaire Tout à fait, je souhaitais okay. pouvoir me rapprocher du, du Puy-de-Dôme puisque comme vous l'avez indiqué, je suis originaire de la région du Puy-de-Dôme. J'y okay. ai travaillé pendant 20 ans dans le cadre de mon exercice libéral. Et je souhaitais effectivement me rapprocher pour des raisons euh, familiales et personnelles euh, du Puy-de-Dôme. Et le, la chancellerie a décidé de m'affecter euh, à Moulins, euh, dans un premier temps à Montluçon, puis à QC et enfin à Moulins, étant pressé, que j'avais fait d'autres choix, mais que la chancellerie a dû estimer euh, que... Euh, L'allié m'allait bien. Alors Dali Lazane, vous êtes d'ores et déjà installée ici dans votre fauteuil de, de président du tribunal de grande instance de Moulins. Finalement, euh, être présidente d'un tribunal comme celui de Moulins, quelles, quelles sont les fonctions qu'on attend d'une un, présidente donc, Effectivement, j'ai pris mes fonctions de présidente du tribunal de grande instance de Moulin le 2 janvier 2019. Le président d'un tribunal de la taille de Moulins, exerce des fonctions juridictionnelles, comme je vous l'ai indiqué j'aime beaucoup le judiciaire donc je suis ravie de continuer à exercer des fonctions juridictionnelles, à peu près à 60% de mon travail effectif, j'ai la chance de pouvoir avoir à la fois des fonctions civiles et pénales, vous avez rappelé tout à l'heure mon parcours, je suis polyvalente, je connais et le civil et le pénal et je suis adaptable à tous les contentieux. J'ai également des fonctions d'organisation du tribunal. Concrètement, c'est moi qui décide de qui fait quoi dans ce tribunal, le planning des audiences, l'affectation des magistrats. Et je suis également représentante de l'institution et du tribunal à l'extérieur. Et comme vous avez pu le constater, je suis présente dans la cité moulinoise. J'estime que les magistrats doivent être présents auprès des partenaires institutionnels. Souvent, euh, le procureur de la République est plus présent dans la cité que les juges du siège. Et j'estime que c'est un tort que les magistrats du siège doivent également euh, communiquer sur l'institution judiciaire. Bien évidemment, euh, le procureur de la République également, hein, puisqu'il a ses attributions. Mais euh, le juge du siège a aussi des messages à faire passer aux partenaires de l'institution. Et je suis donc très présente dans le département de l'Allier oui, et plus particulièrement sur Moulin. Alors parlez-nous un petit peu de ce tribunal parce qu'on est installé ici dans une des, des salles d'audience ici du tribunal. Euh, ce tribunal est chargé d'histoire, hein. ça n'a pas toujours été un tribunal et, et, et on est dans des locaux assez particuliers euh, chargés effectivement d'histoire locale. Effectivement, le tribunal de grande instance euh, était un ancien collège de jésuites. La salle où nous nous trouvons aujourd'hui euh, rappelle ce passé puisque figure au-dessus de nous la fresque de l'Assomption. La, nous sommes dans un très beau bâtiment, classé monument historique, avec également les inconvénients liés à ce caractère historique, puisque les travaux ne sont pas toujours envisageables comme on le souhaiterait, et comme le souhaiterait l'activité que nous avons. Dans le cadre de la loi de programmation sur la justice, nous sont annoncés des travaux de restructuration, J'espère que ces travaux mettront en lumière ce beau bâtiment et nous permettront d'exercer nos fonctions dans des conditions plus confortables. Alors ce, ce bâtiment, à qui appartient-il il appartient au conseil, conseil au conseil départemental, me semble-t-il. D'accord. Donc beaucoup de, de, de, de pièces ici, énormément de, de, de personnel aussi peut-être qui travaille dans ces murs. Présentez-nous un petit peu comment fonctionne ce, ce TGI. Donc le tribunal de grande instance de Moulins comporte en effectif complet 11 magistrats du siège. Donc un président... Euh, un vice-président juge des libertés et de la détention, une vice-présidente juge d'application des peines, une vice-présidente chargée des affaires familiales, une juge d'application des peines, trois juges des enfants dont un vice-président enfant et deux juges d'instance qui sont affectés au Palais d'Ansac, à quelques centaines de mètres du euh, Palais historique. Il comporte également euh, environ 25 fonctionnaires, avec à leur tête une directrice des services de grève judiciaire et les fonctionnaires sont les greffiers qui nous assistent au quotidien tant pour les audiences que pour les convocations et les notifications des décisions que nous prenons. Alors on parle beaucoup de, de vacances de certains, de certains postes, est-ce que c'est le cas à Moulins Est-ce que vous peinez toujours à, à recruter à, à certains postes, notamment de magistrats ici dans, dans ces murs alors comme beaucoup de juridictions au niveau national, le tribunal de grande instance de Moulins a subi les vacances de poste tant en ce qui concerne les magistrats que les fonctionnaires. Aujourd'hui, euh, à compter du 12 novembre plus précisément 2019, nous serons au niveau des magistrats du siège à effectif complet euh, par rapport à la euh, circulaire de localisation des emplois avec le paradoxe suivant. C'est que malgré le fait que nous ayons à l'effectif tous les magistrats qui, qui correspondent à la circulaire, nous allons être en manque de deux magistrats spécialisés, un juge d'instance, poste pour lequel je vais pouvoir déléguer une juge en surnombre au TGI, et un poste de juge des enfants, où malheureusement, statutairement, je ne peux pas déléguer la dernière magistrate qui nous rejoindra le 12 novembre 2019. Et j'ai la chance, et j'espère que ça se poursuivra, d'avoir un juge délégué par la Cour d'appel de Rion pour exercer euh, ses fonctions. Okay. Par contre, euh, au niveau euh, des fonctionnaires qui nous sont indispensables pour convoquer les gens, pour assister aux audiences et pour notifier les décisions, euh, malheureusement, nous sommes en sous effectif très important presque 25% de notre effectif et nous n'avons pas de perspective à court ni moyen terme de remplacement donc c'est extrêmement compliqué. Alors comment vous expliquez cette situation tendue Est-ce que les métiers de la magistrature n'intéressent plus les jeunes D'où vient le problème Pourquoi ce problème de recrutement Ou c'est tout simplement du financement qui manque Voilà, on n'a pas de problème de recrutement, hein, puisque comme vous le savez, euh, on entre à l'école nationale de la magistrature par concours. Okay et les postes qui sont ouverts sont décidés au niveau national, et nous n'avons pas la main pour pouvoir dire s'il faut nommer tant ou tant de magistrats. Les recrutements se sont accélérés sur ces dernières années, et normalement, au regard de ce que nous indique la chancellerie, à court terme, d'ici un ou deux ans, nous devrions avoir des effectifs de magistrats complets dans tous les tribunaux de grande instance ou bien très bientôt tribunaux judiciaires de France. Par contre, il manque au niveau national 1 fonctionnaires. Dans le cadre de la loi de programmation pour la justice, des postes de fonctionnaires sont prévus, mais à hauteur d'un petit peu moins de 400. Et vous voyez qu'il restera encore un volume important de postes vacants. – Dalila Zane, je rappelle que vous êtes donc la présidente du, du tribunal de grande instance de Moulins. Vous évoquiez tout à l'heure le tribunal pour enfants. Alors ce tribunal pour enfants, en fait, est, est installé ici, à Moulins, mais il a un rayonnement départemental. – Tout à fait. Le seul le tribunal de grande instance de Moulins a une compétence concernant la protection de l'enfance et la répression de la délinquance juvénile. Les trois juges des enfants se trouvent sur Moulins. Et ils ont chacun, ils travaillent en secteur, ils ont chacun un secteur. Euh, Madame Julie Larocque juge des enfants à le secteur de Moulins. Monsieur Stéphane Descorsier, vice-président enfant, qui a pris ses fonctions le 7 octobre 2019, à la compétence de Vichy QC et reste en poste vacant le secteur de Montluçon, où nous avons actuellement l'affectation depuis le 2 septembre 2019 de Grégoire Querkel, un collègue délégué par la Cour d'appel pour pouvoir assurer le suivi de ce cabinet d'enfants. Alors il y a, il y a un magistrat dont on n'a pas évoqué peut-être encore le, euh, la fonction, c'est le, le juge d'application des peines. Alors vous avez, euh, vous avez consacré un colloque il y a, colloque, hein, il y a quelques, quelques jours ici à Moulin au Palais d'Ansac. Hein, je crois que ça fait 60 ans que cette fonction existe, une fonction qui a énormément évolué. Expliquez-nous un petit peu ce que fait euh, le juge d'application des peines hein, et finalement euh, quel est son rôle aujourd'hui. Hein. Le tribunal de grande instance de Moulin compte euh, deux juges d'application des peines. Euh, ce qui est un chiffre, un effectif de magistrats plus important que les autres TGI euh, de l'Allier, tout simplement parce que nous avons un centre pénitentiaire avec mmh. une maison centrale et une maison d'arrêt. Euh, ce juge d'application des peines a effectivement vu euh, sa fonction euh, évoluer. Elle évoluera encore euh, sur 2020, compte tenu de la loi de programmation euh, sur la justice qui réforme un certain nombre de dispositions relatives à l'application des peines. Donc le juge d'application des peines est chargé euh, de euh, l'exécution de la peine une fois qu'elle est prononcée par euh, le tribunal, et euh, de mettre en application euh, les décisions prises. Donc si c'est un travail d'intérêt général, c'est de suivre concrètement euh, l'endroit et dans quelles conditions ce travail d'intérêt général va être mis en pratique. Si c'est un sursis avec mise à l'épreuve, avec des obligations qui peuvent être des obligations d'indemniser la victime, de se soigner, faudra il faudra qu'il en justifie devant le juge d'application des peines. Et si c'est une peine d'incarcération, euh, le juge d'application des peines appréciera s'il peut ou pas aménager la peine. Okay. Et si la personne doit être incarcérée, bah à quel moment elle intègre la maison d'arrêt Alors on évoquait hein, les difficultés à hein, rencontrer euh, au niveau du, du recrutement ici dans, dans, dans ce tribunal comme ailleurs en France. Euh, mais euh, au quotidien, est-ce que ce tribunal fonctionne correctement Parce on, on évoque souvent que la justice est lente, euh, qu'elle accumule des dossiers, euh, que les affaires mettent du temps à passer. Euh, quelle est la situation ici dans notre, euh, dans notre tribunal, ici à Moulins alors, en ce qui concerne le tribunal de grande instance de Moulins, il fonctionne plutôt bien, mais grâce uniquement au sens du service public des magistrats et des fonctionnaires qui le composent. Quelles que soient les vacances de poste, tout le monde met tout en œuvre pour permettre une réponse rapide et de qualité pour le justiciable, le justiciable moulinois, quel que soit le secteur dans lequel on est saisi. Ce n'est pas sans difficulté pour nous parce que ça conditionne vraiment une grosse charge de travail, ouais. nous y tenons. La difficulté, c'est de tenir sur la durée, parce qu'à court terme et à moyen terme, on se dit que ça va cesser. Ouais. Le problème, c'est que depuis que je suis rentrée dans la magistrature, ouais. j'ai toujours connu le flux tendu, ouais. Et qu'arrive un moment où le flux tendu, ça peut être compliqué. Donc, euh, en ma qualité de présidente du tribunal de grande instance, je suis vigilance, vigilante à la souffrance éventuelle que pourraient euh, subir mes collègues et les fonctionnaires, compte tenu de ce rythme de travail euh, soutenu. Alors, euh, en, en bémol sur ce que vous indiquiez euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai que pour le citoyen... La justice paraît toujours extrêmement longue, beaucoup trop longue, parce que c'est vrai que quand on a un litige, on a envie d'une réponse rapide. Alors ce que je voudrais nuancer, c'est que le temps de la justice n'est pas le temps du quotidien et que parfois la justice a besoin de temps de trop de temps, hein, il ne faut mmh. pas exagérer non plus, mais que parfois, la justice a besoin d'un petit peu de temps. Et notamment, parce qu'on parle souvent des affaires pénales, puisque c'est ce qui intéresse mmh. le citoyen et le journaliste, très souvent dans les faits divers, mais il faut savoir que l'activité pénale d'un tribunal de grande instance, c'est le haut de l'iceberg et que 80% de son activité, ce sont des affaires civiles. Et notamment dans le cadre des affaires civiles, le juge ne peut pas rendre sa décision le jour de l'audience, tout simplement parce que dans le dossier qu'il a, il a uniquement euh, la demande et il n'a pas toutes les pièces justificatives et qu'il a besoin de les examiner avant de pouvoir apprécier, de rendre une décision. Et quand il a 30 ou 40 jugements et dossiers ouais. à regarder, Très. vous comprendrez bien qu'il ne peut pas faire dans la même demi-journée et qu'il a besoin d'un petit peu de recul pour pouvoir examiner toutes les pièces. Alors vous parliez de ces dossiers qui prennent du temps. Est-ce que vous avez peur de l'erreur judiciaire On en parle régulièrement. Parfois, les magistrats eh bien, ils se trompent. Est-ce que finalement, c'est une hantise d'un magistrat de se tromper sur une affaire Alors effectivement, le magistrat a toujours la crainte de se tromper dans la décision qu'il pourrait rendre. Alors bien évidemment, il a le cadre de la loi, et le cadre de la loi nous aide fortement à, à rendre des décisions. Mais il a aussi parfois, en fonction des, des litiges pour lesquels il est saisi, une marge d'appréciation. Et c'est tant mieux, puisque la justice est humaine. Et comme toute justice humaine ou comme toute activité humaine, l'erreur peut se produire. Elle est effectivement dramatique quand elle concerne la justice. Mais je crois que euh, le juge doit à la fois pouvoir trancher, parce que rien de pire qu'un magistrat qui n'est pas capable de trancher parce que trop empreint de doute. Et euh, l'effet inverse aussi, un magistrat qui n'est jamais animé d'aucun doute okay. pourrait euh, rendre des décisions un petit peu trop euh, rapidement. Alors nous avons la chance d'être dans une petite structure où nous euh, discutons beaucoup, et le fait parfois, et on le disait encore euh, lors du déjeuner à midi, puisque nous avons la chance d'avoir un restaurant interadministratif très proche et qui en plus est plutôt bon. Donc euh, nous nous réunissons assez régulièrement dans le cadre de ce restaurant administratif puisque notre bâtiment est peu convivial avec euh, des, des ailes complètement séparées les unes des autres, et on peut travailler sans se rencontrer. Donc c'est vrai que ce lieu du déjeuner est un moment d'échange et de rencontre entre nous. Et nous le disions lorsque nous sommes saisis de, de, de, de litiges qui nous amènent à des réflexions, à nous poser un, un certain nombre de questions. Le fait d'en parler euh, nous aide à trouver souvent la, la solution et euh, rien que le fait de le mettre en mots avec des camarades, on s'aperçoit qu'on a déjà la solution, mais de pouvoir avoir échangé avec d'autres, eh ben, la solution nous paraît simple. Alors évidemment, nous ne faisons pas ça dans voilà. tout le quotidien de nos décisions, heureusement, mais euh, je ne connais aucun juge qui un jour n'a pas ressassé une nuit, voilà. une décision qu'il avait prise ou qu'il allait devoir prendre. Et euh, les magistrats euh, ont conscience de l'enjeu des décisions qu'ils rendent, qu'elles soient au pénal ou au civil, parce que même au civil, on peut euh, rendre des décisions avec des conséquences importantes pour les gens lorsqu'on statue sur euh, la résidence d'un enfant, le placement d'un enfant, euh, si on condamne euh, une personne qui a peu de revenus à une somme d'argent relativement importante euh, qui conditionnera euh, un remboursement sur toute sa vie. Nous avons conscience de l'enjeu des décisions, et pour ma part, comme je suis également chargée de l'évaluation des magistrats, je tiens compte évidemment dans leur évaluation de leur connaissance de juriste, puisque c'est quand même la base hein, de connaître le droit, oui. de euh, leur qualité d'écoute et de leur qualité humaine, et également euh, de la mesure qu'ils ont de l'enjeu des décisions qu'ils prennent. Parce que quel que soit notre poste, quel que soit notre secteur d'activité, toutes nos décisions ont un enjeu pour les justiciables et on doit les mesurer au quotidien. Dalila Zan, je rappelle que vous êtes la présidente du tribunal de grande instance de Moulins. Vous évoquiez euh, tout à l'heure la, la réforme judiciaire hein, euh, de l'institution judiciaire. Alors, gouvernement après gouvernement, euh, chaque, euh, chacun espère la, la réformer. Euh, les grands axes hein, évoqués qui, qui effraient euh, la, une partie des, des, des, des avocats, des magistrats, euh, c'est cette fusion hein, des TGI et des, euh, des, T, des tribunaux d'instance. De, euh, ça va être le cas au 1er janvier euh, 2020. Qu'en est-il -nous. Alors la réforme du tribunal de première instance est une réforme dont on parle depuis mmh. 50 ans. Bien, euh, dans euh, Radio Palais, tout mmh. le monde dit qu'elle est dans les tiroirs et que euh, les gouvernements successifs ouvrent un petit peu le tiroir. Et comme ils se font écraser les doigts, ils mmh. finissent par refermer le tiroir en attendant que quelqu'un euh, s'occupe de cette réforme. Aujourd'hui, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance seraient plus qu'une seule entité et seraient le tribunal judiciaire. Cette réforme sera appliquée au 1er janvier 2020 et concrètement pour le tribunal de grande instance de Moulins, euh, il absorbe le tribunal d'instance qui se trouve au Palais d'Ansac. Et euh, les fonctionnaires et magistrats des deux institutions travailleront sous la même houlette du tribunal judiciaire avec, euh, comme présidente, moi-même. — Alors une autre crainte dans cette réforme, c'est la dématérialisation des audiences, euh, une numérisation, j'allais dire, des audiences. Euh, Est-ce un progrès ou, ou, une, ou une crainte Est-ce que vous partagez cette crainte de, de vos collègues euh, avocats, magistrats euh, sur ce, sur ce dossier-là de, de, de la réforme ?— Alors la justice euh, doit vivre avec son temps. Mmh. Et euh, malheureusement ou heureusement, euh, en fonction du, du point de vue de chacun... Euh, la numérisation, l'Internet ont une place. Euh, alors il faudra faire attention à ce que euh, les justiciables, notamment euh, les plus fragiles, ne soient pas exclus de cette justice numérique. Euh, toujours est-il qu'en ce qui concerne Moulin, on en est encore un petit peu loin. Vous voyez, on est dans une salle d'audience. Uh -huh. Vous connaissez aussi la salle pénale. Aucune de ces salles n'est équipée au niveau des magistrats de manière informatique, ce qui n'est pas le cas dans tous les tribunaux, puisque certains sont numérisés. Donc moi, j'attends cette numérisation doucement, tranquillement, lorsqu'on aura tous les moyens techniques. On verra comment ça marche. Et par contre, il faudra tous qu'on soit extrêmement vigilants à ce que euh, la justice reste quand même ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire euh, une justice euh, humaine et qui rencontre ses justiciables. Parce que euh, nous connaissons déjà la visioconférence hein, pour certains litiges et comme tout un chacun, et vous le savez encore plus que moi, hein, homme de médias que mmh. vous êtes, euh, lorsqu'on est filmé ou photographié, on prend souvent une posture qui n'est pas celle du contact mmh. direct. Et euh, je suis très attachée à un contact direct avec le justiciable, puisque j'estime que sur un temps d'audience, qu'il soit civil ou pénal, euh, on perçoit des choses qui peuvent être masquées par la visioconférence et encore plus par les moyens techniques de la justice où souvent on a de gros problèmes, soit on n'entend pas, soit on ne voit pas, on s'agace autour de la technique et du coup on perd l'essentiel, c'est-à-dire euh, percevoir la personne qu'on doit juger. Dali Lazane, vous êtes sur une politique, j'allais dire, d'ouverture euh, vers l'extérieur du tribunal, parce que le tribunal, tout le monde ne connaît pas forcément. Euh, on n'y vient pas forcément par plaisir aussi euh, dans, dans, pour certaines affaires, pour certains dossiers. Euh, vous avez souhaité ouvrir les, les portes de ce tribunal aussi souvent que ce, cela est, est possible. Il y a des portes ouvertes qui sont organisées. Euh, il y a une reconstitution de l'affaire Saint-Fiacre dans quelques, dans quelques semaines ici euh, sur place dans le tribunal qui va se passer. Euh, cette politique d'ouverture du tribunal, c'est vraiment une de vos volontés ici euh, à Moulins Effectivement, euh, certains collègues indiquent que je suis une communicante. Avant euh, d'exercer les fonctions de présidente euh, à Moulins, j'étais vice-présidente au tribunal de grande instance de QC okay. où j'ai déjà amorcé euh, euh, des colloques en partenariat avec euh, les professionnels du droit et en incluant également euh, les étudiants en droit et les enseignants. Je donne quelques cours à l'école de droit de Clermont-Ferrand et je suis très attachée à ce que les étudiants puissent euh, euh, être en contact direct avec le monde judiciaire. Okay. Comme vous l'indiquiez, moi j'ai euh, un parcours euh, d'étudiante en droit. Je souhaitais être avocat depuis mon plus jeune âge et je ne suis rentrée dans un tribunal que lorsque j'étais euh, à l'école du Barreau parce que... Euh, je ne suis pas du tout issu d'un milieu judiciaire, et donc les portes du tribunal ne m'étaient pas ouvertes. Et en ce qui me concerne, je me fais fort de permettre à mes étudiants et aux autres étudiants de pouvoir accéder au tribunal et de rencontrer des professionnels. Les colloques sont un moment privilégié pour partager avec différents professionnels l'expérience de chacun et l'expertise de chacun, donc et je suis très attachée à ces éléments d'ouverture. Notamment ce colloque autour du droit des femmes qui va se passer ici le 13 décembre prochain, ici dans les murs du TGI, si je ne me trompe pas. Et également donc la reconstitution de l'affaire Saint-Fiacre, ici le 19 décembre prochain, ici au tribunal de grande instance. J'imagine que vous avez plein d'autres projets d'ouverture. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions peut-être. En tout cas, merci de nous avoir fait partager le quotidien d'une présidente de tribunal de grande instance, ici dans ces lieux magnifiques, au cœur du Bourbonnais, ici à Moulins. Merci, Adélie Lazane. Merci. Merci.